On va préparer, là on, on prépare le making of donc on va s'installer pour la vidéo, on va préparer un live et donc le live commence tout à l'heure. Donc là c'est pour les gens qui sont sur YouTube, c'est ça Il faut la rediffusion. Donc on fait un petit time-lapse et puis on revient tout à l'heure pour démarrer le vrai live avec vous euh, sur euh, Ufancy et sur 6 euh, Parce qu'on ne peut pas mettre la vidéo sur YouTube. Donc on vous mettra le lien dans la description pour voir la vidéo complète. Voilà, bah c'est parti, on fait, on s'installe. Bonjour oui. et bienvenue en direct euh, sur... Euh, sur je sais pas euh, YouTube, euh... YouTube euh, enfin, Twitch Twitch Et Sisa. Euh, la caméra un peu loin Ah ouais Donc comme vous l'avez vu on est en déjà dans la campagne La euh, Valérie a raison, la caméra est un petit peu loin Bon Vous cherchez la caméra bougez pas Je ça et le soleil qui fait mal aux yeux Désolé ouais. euh, Est-ce que pour vous c'est bon la caméra là Hop. Pas, ça. Voilà. Bah, du, coup, bah, du coup, on va pas être la caméra là, du coup, pour les gens. Voilà, on va faire Voilà, on fait un peu le mode mode pour les gens qui sont en live. Voilà, est-ce que vous nous voyez bien là Alors, alors, ça arrive pas. C'est bon, j'ai la bulle. Ok, nickel. Je suis rentré en train de vous installer des caméras à distance. Non, pas mal là. Il fait Ouais, On est bien à l'abri euh, du truc, mais on n'est pas trop à l'abri. Bon, on va arriver. C'est bon, j'ai la bulle. Nickel, impeccable. Hop, non, Pardon, bonjour. Non, tu est quelle heure là Alors. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. 55, 13h55. Ok, bon, on va démarrer d'ici à 5 minutes, on devient à peu près Ok Bon, j'ai mis le chronomètre à 5 minutes, donc... Euh, ça, c'est plutôt pour les modérateurs, on espère qu'il y a des gens dans le chat qui seront modérateurs... Donc... Bonjour Bonjour euh, Donc, on est un petit peu pour mûler la, mûler la campagne, du coup, on ne peut pas voir le chat, parce que vous voyez, la caméra, elle est très loin. Euh, c'est le premier essai qu'on fait en live live. Voilà euh, Les gens qui sont sur YouTube, on ne pourra pas vous mettre la séance, parce que bah, sinon, comme d'habitude, c'est striker. Euh... Par contre, les gens sur YouTube pour voir la rediffusion. Voilà, il y aura un lien. Donc... On mettra le lien dans la description, vous connaissez. Les gens sur le Fantasy donc et, et donc sur YouTube aussi et Twitch, il y aura un lien dans la pour le. On a fait aussi un timelapse avant de démarrer en fait. Quand on est arrivé, on a posé les affaires, on a fait un petit timelapse euh, qu'on n'a pas filmé euh, dans le live. Parce qu'il fallait lancer tout le bazar, euh, se connecter, euh, tout ça, machin. Ce que vous ne voyez pas visuellement. Ce que vous ne voyez pas visuellement, le timelapse sera dans la rediffusion. Là, on vous l'a pas mis, vous voyez un petit peu le. Le bazar et tout ce qu'on a mis, les sacs à dos sont derrière. On espère que vous nous attendez, qu'on n'est pas trop loin. Aussi. aussi et puis, euh, puis on est bon. Ah, je vais voir -ce que, ben, le micro il est bon, parce que j'ai mis le micro aussi. Il marche. Ouais, la ouais, il marche au micro. Ouais. Ouais. On voit un petit peu le micro dans le champ, ça fait partie des choses qu'on voit, tant pis. Hein. Euh, donc on a dix-cinq minutes pour démarrer. On est pas mal. Un peu d'allergie. Bah oui, il fait du et du coup on est bien là. C'est les premiers jours de beau temps bon, C'est ce sont les premiers jours de beau temps. Alors, il fait soleil et le vent bon. est froid. Un petit donc peu ça, c'est petit petit vent. C'est ouais. assez... assez bizarre. Hein. Bah, Valérie avait pris des affaires, elles sont dans le sac là-bas. Je hein. m'étais dit, je vais me changer, et puis finalement, j'ai une. je reste en dîme, puis finalement, il y a du soleil. Bah, pour la rediffusion, vous le verrez sur le timelapse je prends les affaires, je les pose là, puis vous il fait non, il faut qu'il donc je ramène les affaires là-bas. finalement, il y a du soleil là bon. Voilà, donc. Euh... Ah oui, le projet 731, on l'a pas fait lundi Non. Euh, on a eu des soucis, euh, on, on a fait une petite vidéo pour dire qu'on avait un problème de, sur le projet s 731 Il a pris du re... Enfin, le projet s 731 est fini et j'ai eu un problème pour le poster euh, lundi Donc il y a un, un petit pépin euh, un, un, peu, un peu chiant en fait, qui m'a retardé Donc on vous tiendra au courant euh, Est-ce que demain, vendredi on essaie de faire une vidéo ou pas je On essaie de voir peut-être euh, si vendredi on fait une vidéo ou pas, un live euh, On va voir ça Normalement je En plus... oh, Ça, ça fait partie des choses qu'on ne pas dans le... Hop, ouais. Ça vous le voyez pas ça en principe. Je coupe au au montage. Hein. Ça vous le voyez pas. Je coupe au montage. Euh, combien de minutes là on dit 14h 2-3 oui, oui. minutes, on est bon Bon on attend 2-3 minutes que les gens se, se connectent et voient, J'espère. Il euh, y avait un bug encore. Non, il n'y a plus de bug, non, sur. Euh, J'ai eu plein plein de questions sur E-Fant ce week-end. Bah je ce week-end. C'était tout. Qu'est-ce qu'on dire ah ben si, ben si après euh, donc euh, là donc on a raté euh, pour le 25 le... À, la... à 731. Une vidéo, euh non ce que je veux dire c'est la semaine c'est les vacances. Oui. Euh, vendredi prochain c'est les vacances. Pas demain, à vendredi d'après c'est les vacances. Donc vendredi prochain. Peut-être que demain on fera une vidéo, mais le vendredi prochain c'est sûr on fera pas de vidéo parce que c'est vacances quoi. Pas donc, mis, ça. Voilà, donc jusqu'à pas ne fera pas de, de, de live, en principe et pas de pas de vidéo. Ils euh... vont passer vite les vacances. Ouais, ils vont passer vite. Hein. Euh, C'était tout On est bon ou pas On a non, dit tout ce qu'on avait à dire pas. Ouais Bon, donc on répète encore une fois pour les gens sur YouTube, on dira leur diffusion dans le lien Et puis les gens qui sont en live sur Ifan Simi, qui arrivent peut-être en retard J'essaie peut-être de mettre, euh, je sais pas, je vais faire Je verrai ça au, au montage, je peux faire un truc euh, puis on, on est bon Normalement, dans le live, j'ai mis un petit bandeau, j'espère que ça marchera Un petit bandeau, normalement ça devrait passer le... Pour dire qu'on est en direct live, bon, j'espère que ça marche, j'espère que le live marche d'ailleurs aussi. Parce qu'on ne sait pas, euh, là, euh, ça avait l'air de marcher, donc quand on a démarré, ça avait l'air de marcher. Je ne sais pas, elle avait la cagie, ça capte ou pas, on verra. Euh, on a le soleil, donc le soleil sera aléatoire, hein oui, hein Na ouais. naturel. De temps en temps, il ah disparaît derrière les nuages, bon. et là il fait froid. Et puis quand il est là, c'est compliqué pour regarder. Ouais. Je mal yeux. Bah, bah, bah, oui, et puis pas derrière, là. mais on pas mal. Euh, ouais, moi, j'aime bien le petit vent, là, ça va. J'ai le je sois dedans devant mais le petit banc, ça va. Euh, le petit vent, ça va avec un pull. Bah, ouais. <rire> bah, moi, c'est ça, puis donc ça va. Hop. Allez, euh, du coup, euh, bah, on va pouvoir démarrer. On dit encore une minute, puis on démarre. Et go. Euh, ben bah, voilà, ouais, bah, écoutez. Donc, normalement, on a parlé pour le modérateur depuis 3-4 minutes. Donc, on dit bonjour c'est facile peut-être un s'en enlève, parce qu'on avait dit rendez-vous à 14h. Donc on avait dit rendez-vous 14h, on est en avance, c'était prévu. On s'en avance pour les modérateurs pour qu'ils fassent main. Donc bonjour, bonjour. Je, au, dans le live. Hein. Ceux qui nous ont déjà vus, on redit bonjour. Ceux qui nous ont pas encore vus, on dit bonjour. Ça c'est la caméra du live, ça ce sont les caméras. Euh, donc voilà. Donc, écoutez, caméra, donc comme on disait, euh, pour les gens qui nous regardent dans le live, du coup on a une caméra là, deux caméras, trois caméras. La quatrième caméra, elle est là pour nous filmer. Donc, euh, ceux qui nous connaissent, ben voilà, on va faire le live avec vous dans la nature. On ne peut pas lire le chat, on est désolé parce que la caméra est là-bas et j'ai pas encore testé le retour de chat. Donc, euh, on essaiera ça dans un prochain live si on peut avoir le chat ou je ne sais pas. Pour l'instant, c'est compliqué de faire un live sur la maison pour faire un double live sur le Fancy, sur CIS, sur YouTube et tout ça. Donc, euh, pour l'instant, on voit si ça marche. Voilà. De toute façon on peut pas avoir le, on peut pas avoir le retour parce qu'on a le téléphone qui est là-bas. Du coup euh, on peut pas faire le retour. Euh, ça... Il faudrait qu'on mette la caméra frontale et qu'on mette le live en même temps que le tout. Bon. Donc voilà. Donc on est bon là, il est quelle heure là Ouais. Moi j'ai quelle heure J'ai 14h01. C'est bon Je sais pas si vous voyez. 14h01, on est bon là les enfants Bon, on y go. Et puis, euh, puis c'est parti. Donc euh. Bon. Donc euh, les gens qui connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas. des gens qui ne connaissent pas. Oh, les nuls Ah, il a oublié de dire aux gens de YouTube. Il faut dire au revoir aux gens de YouTube tout à l'heure. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche. Sur iFansimi, mettez les petites étoiles en bas. En bas. En bas, il y a des petites étoiles à mettre sur iFansimi. Sur YouTube, il y a le pouce bleu. Abonnez-vous, mettez la cloche. Donc, les gens sur YouTube, on vous dit au revoir. Et puis nous, on va démarrer la vidéo, euh, sur, le, le vrai live que vous ne pouvez pas voir sur YouTube. Le lien est dans, dans la description pour la rediffusion de ce live. Et on fera aussi la vidéo, euh, que vous connaissez la qu'on fait, qui sera aussi en description dans le lien. Et les gens sur FinCyme, ben vous, vous pouvez nous voir en direct. Et on fera la vidéo, donc, euh, jeudi, samedi, dimanche, je ferai la vidéo peut-être J'essaierai de mettre cette vidéo-là d'ici dimanche sur l'Internet. Euh, et puis, du coup, vous pouvez voir euh, la même vidéo avec différents angles, avec une vidéo, une qualité de meilleure qualité, une, une image de meilleure qualité. Oh, ah, ça commence. Oui, Je vais va trouver un autre maillot pour l'extérieur. <rire> bah ouais. voilà, donc, c'est jaune et donc les, les fleurs sont en principe le pistil est jaune et donc ça attire les insectes. Donc, donc que on ai... est dehors, c'est assez... Voilà, c'était le printemps euh, la semaine dernière, le 20, c'est ça la semaine dernière, mercredi dernier. Euh, donc, voilà. bon. donc ceux qui nous connaissent, on va démarrer, c'est parti mon kiki, je démarre les caméras. On avait fait une vidéo l'année dernière avec le t-shirt en plein été, avec le t-shirt jaune. Oh. Et Laurent s'était couvert de béb... re... retrouvé Laurent s'était retrouvé, couvert de petites bébêtes noires sur le t-shirt. Il les a enlevées plusieurs fois. Ah. Ah, il fait l'hémis pour pouvoir établir ses couleurs ensuite, c'est ça, j'ai bon C'est ça, Et après on démarre. Il y a une caméra qui s'est arrêtée, c'est ça Oui, ils sont tout à l'intérieur, là. Hein. C'est bon. Que... J'ai les cheveux qui me chapeaune. Les pas cheveux qui me chapeaune. Je ne avec... vois pas avec... Le soleil, je ne vois pas que ça qui me 1, 2, 3, 4, 5... Donc ça, en principe, vous, les gens dans le live ne le voient pas, ça. Enfin, si, les gens, dans le... les gens qui nous connaissent, sur, sur le Fancy, nous connaissent. Ah, ça va un petit peu bouger. Ah, ça va être malin, ça Bon, bah ben, tant pis. qu'est-ce bon, que ça Ben, euh, ma caméra, elle a bougé, du coup... Bah euh, ben, tant pis, euh, sur la poumode... Et, euh... Et quoi 1, 2, 3, 4, 5... Mais ce qu'il y a, c'est que cette caméra-là, elle voit celle-là de là-bas. Ah. J'avais prévu de faire un calque pour pas qu'on les voie, et comme je viens de rebouger ma caméra, du coup mon calque il sert plus à faire rien. Ah, ah ouais. peut pas l'air plus rapide, sinon je vais prendre les autres dans le champ. 1, 2, 3, 4, 5. Ah tiens, il va faire le mur aussi pour celui-là, tiens. Non, c'est cette mire-là que je mets. Hein. Un, deux. Ah, il fait froid. Il est bon Non, il fait froid. Voilà, un petit coup de grandeur là, c'est pas tout ça. Donc voilà. Donc. Euh, vivement l'été. Hein. Eh bien, euh, les gens sur YouTube, au revoir. Le lien est dans la description pour voir euh, la vidéo en rediffusion. Le timelapse sera aussi dans la rediffusion. Et puis voilà, euh, au revoir les gens. Au revoir. Bisous, ciao, allez. Euh, bah, pas tous les gens, pas tous les gens, pas vous dans le live sur enfin, six, pas sur SIZ. Restez là. Hop. Non, pas tous les gens, c'est que les gens sur YouTube qui en a dû revoir. Restez là. Faisez pas les cons. Vous barrez pas. Partez pas, on est là. On vous aime. Voilà. On est bon Eh ben, on est bon. Allez, hop, les Je fais quoi, moi Ah ben, on va faire comme la caméra. Je viens vers le live, hop. On va être par le live, attention. Les gens dans le live, ils ne me voient pas, je suis derrière la caméra. Oui. Ah merde, regarde. C'est douloureux. Voilà, c'est du live, hein Vous avez un doute, hein Il va Allez, c'est parti. I just want Un petit coup, du moins tu peux en dire aux gens. Bon, oh. on va peut ça peut-être sur YouTube, tu vois, le montage. Abonnez-vous, mettez la cloche, c'est ça qui dit. Allez. Mmh. Mmh. Mmh. 37, hein Je peux Je suis éloigné, hein 14h37. Non, c'est bon. Voir, je vais te euh, moi, je vais teindre la caméra, du coup. Voilà. Euh, Est-ce qu'on fait un timeless aussi pour le ramoudinque ou pas Bon, ben, c'est fini. Euh... Bon ben merci pour les gens qui sont restés dans le live, qui ont eu le courage de rester. Euh, donc on a dit est... quelle heure là 39 oh, c'est c'est une petite heure, la hein, vidéo. Est-ce que vous le voyez là Je ne sais pas si vous voyez... Voilà 14h39 Donc, et eh bien écoutez euh, les gens euh, J'espère que le live il n'a pas sauté Parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe euh, Si ça vous a plu, on peut mettre au courant en savoir comment on peut utiliser comme ça sur le live euh, De toute façon, voilà, euh, normalement euh, C'est en bas à gauche, donc en bas à droite là. Il y a marqué lâcherprise.net Vous venez nous voir dessus, vous nous envoyez un message Sur Discord, sur Twitter, sur euh, Vous débrouiller... Hein. Et puis vous mettez, si vous avez aimé, si vous, avez, vous voulez qu'on en refasse un autre, et puis euh, il est bon. Hein oh, je, je, je, je. Bon bah écoutez, voilà, c'était tout. C'est un petit revoir, à, à voir ça, au revoir. <rire> Bon ben nous on est fatigué, je sais pas vous. Hein ça part pas mais fou, je suis un peu fatigué, donc on va faire une petite pause, euh, et puis on va ranger, et puis euh, puis on va rentrer, et puis voilà. Euh, Est-ce qu'on passe tout à l'heure dans les lèvres pour dire aux gens Peut-être Bon bah, bah, vous débrouillez, vous avez euh, lâché là, Twitter, Instagram, euh, Facebook, vous nous dites si ça vous a plu, si vous en voulez un autre, si vous, si vous avez aimé, Et puis voilà, puis euh, des gros bisous. Allez, au revoir, ça c'est bien fort ça. Bon, je coupe la caméra. Allez, je vous coupe Au revoir